Ah ouais, mais faut pas ça pas ça pas Bonjour, Bonjour. Bonjour. Bonjour. Ouais, en fait, bon, ça combien 50, 50 centimes Et la boîte Playmobil, elle a combien Elle a combien, à combien la boîte Playmobil 2,50 C'est bon toi qui décides. Du coup, euh, ça j'ai dit 2,50€. Oui, alors, ça, 3, le livre, le livre il est à 2. Oui, donc ça fait 5. Voilà, c'est voilà de ce que je voyais. Il est très compliqué à trouver. Ah oh, oui, d'accord. Oui. Point que le jeu Oui. oui. Bon, je bon, bon, point que le jeu alors. 3 euros. Non, oui. bah, je ne sais pas plus. Je, je qu'il suis pas à 3,30€. Tu vois, je m'en doutais. Euh, je vais le... Il y a deux Pokébox Ethan. Euh, ah oui oui là. Ah oui. On a deux en fait. Oui. oui. Hein. Ah oui. Je pense Ouais, ah, de... Ça a 10 le Mario. 15, 15, 15. Non, non, non. non deux, je un... pas pas ah pas pas vais valable. Valable. Et le FDS, ça compte bien euh, Celui-ci, va être à 10 euros. Vous les faites à combien les Pokémon C'est euh, 20 centimes la carte. 20 centimes, ouais, vous ne vendez pas les non. albums complets, c'est que la carte. D'accord. Ouais. C'est la oui. ça. Vous la faites combien 25 heures, vous D'accord. des démons Eh, Il y a une les les Quoi 7%, 7, 7. Donc ça fait 70, et la moitié 70, 35, euh, ça fait 1 ,5. 1€, ,5. 1, ,5. 1 euro, ça vous va Oui, oui. c'est bon. Yeah. Oh, dans il y a des cartes de Pokémon là-dedans. Tu les as vendues les cartes de Pokémon Ah oui, bah, J'en avais encore deux dans mon sac. Merci. Merci. Voilà. Ah c'est que Pokémon. Et toi, il crado. Combien même qu'on a un On peut prendre celui-là, il est pas trop mal. Celle-là, 5 euros, D accord. D accord. je les comment on ouvre le... vous savez comment, oui, on va faire ce sens-là, Voilà, la casser en plus. Ah bah oui, il y a encore le crochet, voilà, vous voyez, les petits crochets ne sont pas cassés, l'intérieur n'y a plus, et pour remettre, il faut remettre bien le petit crochet, voilà. Ça fait 5 euros le tout, quoi, si oui, je prends voilà. les 4 fèvres mes amis, je vais vous présenter donc mes achats avec grenier. Donc, pour commencer, un jeu pas terrible, euh, méthode de calcul mental. Voilà pour un euro. Après, je le connais pas, mais j'imagine qu'il est pas terrible. Donc, si ça me plaît pas, bon, bah, je suppose que j'en ferai. Je le vendrai peut-être. Euh, alors, après, par contre, un bon petit lot, je suis très content. J'ai trouvé celui-là, je l'avais pas encore. avec en euh, l'eau avec celui-là complet aussi j'ai eu pour 8 euros les deux au lieu de 10 et Harry Potter bah, je l'avais déjà mais il était en moins bon état donc euh, du coup bah, je vais garder celui-là et euh, il est complet je crois pas qu'il était complet il me semble que voilà hop Il me semble que j'ai eu pour 2 euros 2-3 euros, je plus exactement. 2-3 euros, encore ça va pour un jeu PS2. C'est Harry Potter quand même. C'est surtout ma mère qui a acheté en fait. Bon, après, c'est pas les jeux vidéo qu'elle hein, cherche le plus, c'est plus les objets de collection, tout ça. Mais bon, Mais bon c'est bien d'avoir quand même parce que. c'est mieux d'être à deux quand même parce qu'il qu y a des jeux qui me passionnent. Et puis qu'elle les voit avant moi. Ah, j'accours! Tant que ce soit trop tard J'étais tombé sur des stands de revendeurs Donc euh, du coup euh, bah, il m'arrive des fois d'aller ach acheter dans ces stands là Mais j'évite quand même parce que le but c'est d'acheter bah, le moins cher possible dans l'électronique quoi Moi j'ai pas un budget euh, énorme donc euh, bon, voilà Ah si il y a aussi un autre truc que je me suis acheté Alors attendez parce que j'ai laissé ça sur mon étagère Voilà j'ai acheté des lunettes de soleil pour cet été J'en avais plus J'en avais mais elles sont tordues Une et rouge Rien voilà. à voir avec les jeux vidéo euh, J'ai eu les paires 5 euros les deux Elles eh vont bien les rouges hein. Vous en pensez quoi pour la classe Le noir. Voilà. Alors qu'est-ce que vous préférez les gars Vous préférez celle-là ou celle-là Ouais, les deux bons hein, je trouve voilà comme ça moi je suis à protéger pour cet été protéger des yeux donc ouais c'est un pour les deux lunettes ouais, elles sont neuves hein, elles étaient sous place ma meilleure affaire mario pour seulement 50 centimes il est en très bon état Voilà pour la déco. Du coup, ça euh, m'a côté euh, en tout. à peu près. Alors, le plus cher, c'était ces deux jeux-là, 8 euros. Un c'est 2 ou 3 euros, je ne sais plus exactement. Bon, disons, j'arrondis à 10. Ça, c'était 1 euro. Ça fait 11. Plus ça. Allez, j'en ai pour 16 euros. Et voilà, les amis, j'espère que ce petit grenier-là il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Si ce n'est pas encore fait, sur... Sur ma chaîne, je fais beaucoup de let's play et euh, de Vite Grenier Live. Bon, après, les Vite greniers, j'en fais pas non plus toutes les semaines, tous les dimanches. Donc, au moins, une à deux fois par mois. Il m'arrive quelquefois aussi de faire des petits tutos. Vous aurez une vidéo Vite Grenier Live. Aussi, il y a un autre style de vidéo que je voudrais faire, mais que j'ai pas encore mis en place. Ce serait de tester les jeux médiacres. Ah, il y en a plein sur la PS2, je crois que c'est là où il y en a le plus, hein, des jeux médiacres. Ouais, il va falloir qu'on s'y mette parce que j'en ai un sacré paquet. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut tout le monde